Tu perds ton temps. C'est pas un coffre-fort, ça Tu crois que les gens planquent leur pognon dehors La seule chose qui est mieux que la picole, c'est la baston. T'es pas d'accord On en parlera plus tard. Vous voyez cette plateforme là-bas, près de l'entrée de la ville C'est l'ascenseur qui mène au bureau du maire. Vous devriez aller leur demander un coup de main. En attendant, je vais essayer de crocheter cette foutue serrure. Je parie que si j'avais une carte de l'Institut, il serait déjà là depuis longtemps. On ne vous a jamais dit qu'on obtenait plus facilement ce qu'on veut des hommes quand on leur parle avec douceur, très cher, en hurlant moins, par exemple. Tiens, ça me rappelle un article sur lequel je travaille en ce moment. Ça parle d'une aventure du maire avec une certaine blonde un peu niaise. Ah, mais regardez qui voilà Qu'est-ce qui vous amène au bureau du maire On est là pour que la la bellerine Intéressant. C'est le type qui a acheté la maison dans les gradins ouest abandonnés. C'est à quel sujet Kellogg que la ballerine a piqué mes bières il les a planquées chez lui. La résidence de monsieur Kellogg Il a quitté la ville il y a quelque temps. Nous avons saisi sa propriété, elle est mise sous ses Si vous pensez avoir des biens vous appartenant à récupérer dans ce logement, vous pouvez essayer d'en parler au maire. Mais je ne vous garantis rien. Moi je préfère en parler avec toi. J'aime bien les petites blondasses. Ça a l'air très importante pour vous cette clé. Pourquoi Bah regarde, on pourrait faire des belles soirées là-bas. J'ai envie de te choper par la tignasse et de te faire tourner. D'accord. Je vais poser cette clé sur mon bureau et je vais oublier qu'elle était là. Bon ben, à plus tard, chérie. Et oublie pas les bières. Vous avez la clé Allez, on y va. À vous l'honneur. Ouais, je l'ai eu par de la, de la ruse. Kellogg a peut-être laissé traîner quelque chose. Ah une binouse Sinon, j'ai trouvé une merde dans les chiottes. petit, non Rien d'intéressant ici. Vous avez fouillé le bureau Des bières dans son bureau Ouais, on a trouvé sa planque, ouais, là. Ouais, Alors, regarde s'il n'y a est pas ça. un puck. Bon, ben, la flotte et les boissons pour enfants, moi, je lui laisse. Je connais quelqu'un, un spécialiste. Il me doit une faveur. Il reste jamais longtemps au même endroit, mais il se pointera si je demande gentiment. Tu connais un spécialiste des merdes je vais envoyer le signal. La fréquence est trop élevée pour que vous l'entendiez, mais il recevra le message. Tu crois que c'est le moment C'est bon, je l'ai appelé. Attendons dehors. Jouer avec un ça sifflet, ton âge service, canigou Quoi, Canigou La vidéo est pas sponsorisée. On va lui trouver un autre nom, là J'espère qu'on se reverra bientôt. Je veux que vous reveniez en un seul morceau. Tiens, César. Sors-moi cette merde. Eh ouais, mais regarde pas comme ça. Je sais que ça pue. C'est de la merde. Ben quoi, t'as trouvé une binouze Elle est vide. Non, cherche des plaines. Ok, vous êtes en colère. Je peux comprendre. Mais non, je suis pas en -ce colère. ce que là Ça ne marchera pas. Mais non, je suis pas en colère. Viens là. Petit, petit. Vous avez du cran, c'est vrai. Et vous lâchez pas le morceau. Mais vous savez pas. C'est vrai que c'est le bordel chez toi. Bon, vous avez réussi. Je suis là à deux pas. J'ordonne à mes synthétiques de baisser les armes. On va causer. Ouais, c'est ça, on va causer, ouais. On va causer. Dis-moi où t'as foutu les binous bordel de merde. Et vite fait, là. Merde, mais on voit rien chez toi. Alors Je pensais que ce titre me revenait officiellement. Eh ben, pas du tout. Non. Toi, t'es juste un petit voleur de bière. Néanmoins, vous avez vu je ce qu'il s'en Rends-moi mon pack de bière. Allez, rends-le. Mais je ne peux pas vous le rendre. Il n'est pas ici. Bah alors, dis-moi où tu l'as planqué. Et plus vite que ça. Allez, autre, montre-moi. Montre-moi où il est. Et vite. Et conduire à lui. <rire> Comme si je pouvais faire ça. Vous n'avez vraiment rien compris. Quoi j'ai rien compris Comment ça j'ai rien compris Je vais te faire un deuxième tour du cul que même le train pourra passer par le... bon sang, là. Mais pourquoi tu dis qu'elle est moche ma copine Oui il t'a traité de boudin. Il a dit elle semble fromage ta copine. Bon allez on se casse. Hein Mais qu'est-ce que c'est que ça Qu'est-ce que c'est que ça Habitants du Commonwealth. Mais qui c'est qu -ce nos opérations. Nos intentions sont pacifiques. Qui c'est ceux-là Ils sont là pour les bières Nous sommes la confrérie de l'acier. Ouais, c'est ça, ouais. Je suis sûr qu'ils sont venus piquer les binouzes. Putain ça va chier, ça va chier putain, on va venir vous voir, on n'aime pas bien les étrangers par ici, on va l'exploser votre suppositoire géant.